Salut les trogueurs, salut les trogeuses. Alors on est sur le trogue de Halo 1 euh, édition Anniversary Exactement. Donc avec les nouveaux graphismes. <rire> je vois qu'on a toujours des de problèmes techniques. techniques. <rire> euh... Oh non! Donc euh, vu que je connais pas très bien le jeu, tu vas nous expliquer le principe. Euh, bah en fait c'est un FPS qui reprend euh, bah, le, le premier du nom, euh, qui est devenu euh, disons une, une. légende. Euh, et euh, le constat est, est, est, est très bien parce que franchement c'est une belle surprise. Euh, c'est une très belle surprise. Mais voyons ça plus en détail. Et ça, y a eu quoi ils ont évolué un peu l'histoire, le, le gameplay. Non, en fait, l'histoire est la même. C'est surtout au niveau du, euh, du, euh, du euh, c'est surtout au niveau du. <rire> T'as problème technique. Le problème de la merde. <rire> c'est surtout au niveau de, de, des graphismes que ça a changé et je vais le montrer exactement parce qu'après le gameplay et l'histoire nous devrions vraiment rester là. Donc, pour ceux qui connaissent pas le jeu, euh, parlez nous de l'histoire un peu. Donc, en fait, euh, en 2253, euh, l'humanité la... oui, <rire> euh, le, découvre les Covenants, une race extraterrestre qui veut purifier les hérétiques. Donc oh, voilà. bien. <rire> qui, ça me plaît. Tous ceux qui ne sont pas en accord avec leur pseudo-dite religion, euh, qui est en, soit dit en passant euh, très euh, autoritaire, euh, ils les tuent c'est la purification. Et est euh, qui est en face 2 bah, C'est les humains. Donc une nouvelle guerre s'engage et comme héros de notre histoire, le Master Chief, euh, qui est euh, donc la figure charismatique de l'univers de Halo. Ça a l'air marrant ton jeu <rire> <rire> Donc au niveau du gameplay, euh, ça tient ses promesses ouais, C'est euh, un style Halo, les connaisseurs euh, du genre euh, bah, s'y reconnaîtront. C'est euh, à part comme gameplay, c'est un gameplay qui est, qui est très technique, euh, c'est pas, pas euh, du, du calope quoi. C'est très très technique, il faut gérer beaucoup de choses, surtout en multijoueur. Et donc le gameplay c'est une touche pour tirer, grenade, mais il y a un aspect, c'est le bouclier. Donc le bouclier, c'est en clair, vous n'êtes pas mort tant qu'il est activé. Et plus on vous tire dessus, plus il, il, se, dégrade. il se dégrade et au bout d'un moment, bah, vous en avez. un s'appelle le mode Forge, qui est affilié aux joueurs, et en fait, on, on crée une map nous-mêmes. Ah, c'est euh, trop stylé Donc en clair, on, on crée une map nous-mêmes, on a un éditeur, euh, donc vous voyez là, il y a des hologrammes, euh, par exemple, et justement, là, je me transforme en petite boule, ça se voit pas ici, ah, ouais. et je peux placer des objets, mettre des outils... Tu vois euh... les hologrammes, c'est là où tu Non, ouais, voilà, c'est là où je repop, là où je place des, des, des outils spécifiques, euh, genre de choses là, euh, des outils, des armes, plein de choses en fait. Les positions de repopage, plein de choses. Euh, donc euh, ouais, donc le principe du multijoueur euh, alors c'est comment c'est classique non j'imagine euh, oui oui c'est euh, pas classique c'est du halo c'est très particulier euh, c'est euh, donc on a le, les modes les, les modes connus c'est souvent euh, on a du deathmatch euh, on a, euh, oui c'est des modes classiques en La somme, culture, on a du dragon, ouais. on a genre là, mais on a d'autres modes qui sont spéciaux à, à Halo comme le mode brut, oui, euh, ouais. le mode mastodonte. Le mode mastodonte en fait c'est au dé on faut le sait bien de jouer à 4 par exemple. Il ouais. y a un mec qui est un mastodonte, on voit tout de suite qu'il est énorme, mais il a euh, plein de un bouclier hyper résistant, euh, des armes hyper puissantes, oui, et, et tout les, seul contre les autres. Voilà, tout seul contre tous les autres. Et euh, ça fait un des matchs, Voilà, c'est en plein tout le monde contre un mais le 1 est très très <rire> puissant. C'est marrant. Euh, donc la BO. Euh, les... La BO elle est énorme, dont la fameux thème de Halo qui est devenu connu au fil des ans, euh, qu'on peut trouver sur YouTube, euh, mettez Halo 1 et vous le trouverez, qui est vraiment. Euh, c'est épique, c'est le mot, c'est des musiques épiques. <rire> Comme tout il grand. a pas de grand jeu sans grande musique. Voilà. Ici voilà. c'est épique euh, oui, donc le graphisme avec le nouveau graphisme, c'est vraiment très très très très bon. Oui, voilà, c'est très très très bon. Là, dans ce mode-là, par contre, vu qu'il est directement inspiré des derniers Halo, on peut pas passer en graphisme ancien. Ah bah c'est justement ce que je voulais demander. Oui, voilà, c'est justement ça. ce que moi aussi j'allais faire et je viens de m'en rendre compte. Euh... C'est Dommage, parce que moi je trouve même avec le vieux graphisme, en fait, c'est vraiment Bah moi ça qui a, a du charme, c'est désactivé. Euh, et euh, non mais franchement ils, ils ont fait un du très bon boulot c'est justement ce qu'on avait peur par, euh, parce que c'est un nouveau studio qu'il a fait celui là ouais. c'est 343 Industries qui est aussi à l'origine de Halo 4 et on avait peur euh, bah, qu'ils qu détruisent un peu le mythe de Bungie euh, et finalement ils ont, euh, ils ont réussi à le c'est plutôt rare en général les, les versions remasterisées qui sont bien, mais bon, quoi. Ouais, y a là c'est ça, voilà. ça fait toujours plaisir à voir. Voilà, ça fait plaisir à voir. On est pas, tout le monde ne l'achète pas, même les fans, mais ça fait plaisir à voir. Donc ton avis, film Global, là, finalement, est très positif. Ouais, c'est très positif. C'est un jeu qui n'innove pas, qui, se, qui prend sur ses prédécesseurs, qui continue, enfin qui refait découvrir l'univers de Halo 1, son histoire, son monde pratiquement ouvert. Et. Sa euh, beauté en général, son mythe pour finir. Excusez-nous pour Ilan qui s'amuse avec euh, Galaxy Tab. Instance sponsoring terminée. C'était une pub. <rire> ça a l'air marrant, euh, mais euh, donc on va se dire salut. Euh, salut et à la prochaine. À la prochaine.